Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de la crypto Sango de la République centrafricaine. Parce que oui, on a tendance, on a beaucoup communiqué sur le fait que la Centrafrique acceptait le Bitcoin comme monnaie légale, ce qui est énorme. Et euh, c'était le deuxième pays au monde à le faire après le Salvador. Mais en fait, il y a une information qui est passée un peu au travers et qui est encore plus importante, qui aura encore peut être plus d'impact. C'est le fait que la Centrafrique est lancée aussi, va lancer pardon, son propre token sa propre crypto-monnaie, devrais-je dire, parce qu'elle a aussi sa blockchain. Et le projet, enfin, la crypto-monnaie s'appelle le Sango, qui est aussi, le Sango, c'est aussi la langue parlée dans la Centrafrique. Alors, euh, c'est clairement, c'est historique ce qu'on vit. C'est la première fois qu'on voit un tel projet prendre forme, c'est-à-dire un projet étatique lié aux crypto-monnaies, parce que même le Salvador n'est pas allé aussi loin. C'est-à-dire que le Salvador, bon, bien sûr, accepte le Bitcoin comme monnaie légale, mais il n'a pas encore, en tous les cas, on n'a pas en, des annonces officielles euh, qui diraient qu'il lancerait son, sa Propre crypto et donc, ça place la Centrafrique en pionnier. De toute manière, l'Afrique a toujours été euh, novatrice en termes de fintech. Il faut, faut quand même le rappeler, c'est quand même le continent des technologies financières. Et euh, ne serait-ce que le paiement euh, par mobile, c'est en Afrique, et notamment avec MPSA, pesa que ça a pris forme. Et ça place la Centrafrique comme le pionnier dans ce type d'expérience. Et euh, je pense que, pour bon, moi, personnellement, c'est mon devoir, en fait, de mettre de la lumière sur ce projet-là. Et puis, personnellement aussi, j'y ai beaucoup, euh, je, je donne aussi beaucoup d'espoir pour le, le, la crypto sango. En fait, bon, euh, rapidement, moi j'ai beaucoup écrit. Ça fait d'ailleurs, j'ai revu mes articles juste, euh, juste comme ça par curiosité. Il y a quatre ans déjà, j'écrivais des, des, des articles pour dire que la blockchain pourrait aider les pays en voie de développement, en sous-développement, et particulièrement les pays d'Afrique à se développer. Et donc, c'est avec une joie euh, réelle, je, vraiment très sincèrement, très profondément, je suis très contente. Et c'était inespéré en fait de voir que la Centrafrique euh, acceptait le, non pas le Bitcoin, mais se lancer dans sa propre crypto -monnaie. Vous allez voir qu'en plus, le projet Sango, c'est bien plus qu'une crypto -monnaie. Alors, voilà pour cette petite introduction. Maintenant, euh, il faut quand même que je donne quelques, quelques petites informations avant de commencer clairement la vidéo. Alors, les premières questions, c'est pourquoi et pour qui je fais cette vidéo Alors, euh, cette vidéo-là, très clairement, je la vois un peu comme un plaidoyer, c'est-à-dire qu'en fait, elle va dans le sens de, de, de la thèse hein, qu'on a envie de soutenir, qui est de dire que la blockchain, c'est bien plus que, que des crypto-monnaies, c'est bien plus qu'un actif financier spéculatif et que ça les les potentialités d'aider de, de, une économie nationale, quand bien même celle-ci serait fragilisée. Et même, c'est ce même encore plus intéressant quand celle-ci est faible et fragilisée. Bref, on reviendra sur ce point euh, plus tard. Donc euh, plaidoyer, euh, c'est un peu pour ça que je fais ça. Je veux donner de la visibilité à ce projet-là sur lequel je crois à 100% et que j'attends depuis très longtemps, personnellement moi, mais il y a tellement d'autres personnes aussi et j'imagine les Africains euh, également. Alors pour qui je fais cette vidéo Je la fais bien évidemment pour les Africains d'une part, mais pas nécessairement. Il faut savoir que le projet euh, la crypto-sango, tout le monde peut investir et d'ailleurs le projet a aussi été créé pour ça pour attirer des capitaux euh, étrangers. Donc en fait, euh, globalement à qui je m'adresse Aux investisseurs qui ont envie un peu de sortir des sentiers battus c'est-à-dire qui n'ont pas seulement envie d'investir sur les plateformes d'échange avec des petits projets. Là on parle d'un projet d'envergure. Et vous pouvez aussi participer et soutenir la technologie blockchain en fait en général et pas seulement en Centrafrique parce que ce que ça va faire en Centrafrique, ça, ça va simplement euh, mettre la lumière dessus en disant, hé hey, oh, à pays, c'est vraiment possible. Et on avance vers cette voie-là. Donc euh, voilà donc comment je vais structurer la vidéo. Alors pour pas trop vous embrouiller, pour être assez simple, sachant qu'il y a toujours un article à côté qui est beaucoup plus détaillé, ce qu'on va voir en trois parties, c'est premièrement, euh, c'est quoi la présentation du, de, de la crypto et de la blockchain sans go C'est quoi, euh, à quoi ça sert et surtout pourquoi ça a été mis en place Et dans quel contexte Parce qu'on parle pas de n'importe quel pays, eh bien, bien évidemment. Euh, la, deux, la deuxième partie euh, on va voir quels sont les avantages d'investir dans la crypto Sango. Après avoir vu les avantages parce que ça peut être très tentant, on va quand même se demander, parce que là je pas une vidéo pour vous dire investissez dans, le, dans la crypto Sango, attention, en plus je ne fais pas de conseil financier là c'est simplement pour vous donner une information moi je vais investir mais ce qu'on va voir aussi si on va se poser la question rapidement c'est est-ce que ça vaut le coup euh, d'investir dans la crypto Sango oui ou non pourquoi, euh, ce serait quoi les obstacles et les risques. Donc euh, voilà on va aborder ça aussi. Et dans la troisième partie, toujours hein, la pratique, on va voir sur quel site on peut investir, c'est quoi le ticket d'entrée, comment on rentre concrètement, comment ça se passe en fait la vente officielle de tokens Voilà pour la très longue introduction qui me paraissait quand même nécessaire. Et maintenant on peut commencer avec la première partie, c'est quoi le Sango, rapidement. Le projet Sango, en fait, il y a une terminologie parce qu'il y a plusieurs choses dans Sango. En fait, il y a une crypto-monnaie, donc la crypto Sango, qui sera d'ailleurs, qui aura un backup avec une réserve en bitcoin. Ça, c'est très important de le noter. Vous savez, les, les crypto-monnaies souvent sont adossées, enfin, souvent euh, les, les plus intéressantes sont adossées avec des vraies réserves. Et souvent, d'ailleurs, c'est le cas des stablecoins. Donc là, ce sera le, le ce sera, c'est comme ça que va fonctionner la crypto Sango. Donc vous n'allez pas, si vous voulez investir, vous n'allez pas investir dans une crypto-monnaie comme ça qui n'a aucun backup. Backup bitcoin. Très important de le noter. Et d'ailleurs aussi quand on parle de crypto euh, Sango, on parle aussi de la blockchain Sango. Alors c'est peut-être le point le plus important d'un point de vue technologique parce qu'en fait elle est créée, la crypto, la crypto Sango, elle est créée sur une sidechain, en fait un layer 2, donc une couche supplémentaire créée sur le réseau Bitcoin. Ça veut dire que euh, Sango, la crypto Sango, la blockchain Sango, elle est construite sur la robustesse, de la blockchain Bitcoin et si vous voulez ça a été le coup de maître d'avoir fait ça parce que ça garantit si vous voulez parce qu'on connaît la blockchain Bitcoin ça fait dix ans c'est la plus ancienne et c'est celle qui nous a montré que euh, et c'est celle qui n'a pas eu de problème en fait technique donc en fait on a une confiance euh, en, dans le Bitcoin euh, dans la technologie et puis bien évidemment dans la crypto-monnaie euh, Bitcoin en plus de la blockchain quand on parle de Sango on parle aussi de l'initiative Sango et là encore c'est encore plus intéressant parce que c'est toutes les modalités si vous voulez économiques ou toutes les incitations financières plutôt, qui sont mises en place avec Sango pour développer le pays. Alors, dans l'initiative Sango, en fait, l'idée globale, c'est de numériser, grâce à la blockchain, le pays dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y aurait tout un réseau de télécommunications, d'infrastructures numériques qui seraient mis en place et en fait financées grâce à la vente de tokens de Sango et euh, il y aurait aussi des villes euh, typiquement crypto city, je crois comme ça que ça s'appelle parce que souvent ça s'appelle comme ça crypto city, crypto island qui seraient euh, construites sur les périphéries de la capitale bangui actuelle et donc il y aurait des maisons renouvelables, des maisons que d'ailleurs les investisseurs pourraient acheter aussi. Enfin, c'est tout un renouveau de l'architecture interne du pays euh, vers la, la numérisation. Enfin, on, va, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Et à l'intérieur, il y a beaucoup beaucoup d'éléments comme la tokenisation des ressources naturelles, ça ça a été tellement bien pensé, mais j'y reviendrai euh, plus, plus après dans la partie des avantages. Donc, euh, simplement pour la première partie, ce qu'il faut comprendre de Crypto CryptoSango, c'est ça. Et il y a aussi une autre chose que je dois préciser, c'est-à-dire que là, actuellement, le, la monnaie officielle, c'est le franc CFA, en Centrafrique. C'est le franc CFA, mais depuis avril, donc depuis que la RCA accepte le Bitcoin, on peut aussi payer en Bitcoin. Et maintenant, donc, prochainement, depuis le 25, euh, enfin à partir du 25 juillet, on pourra aussi euh, se procurer de, du sang de la crypto Sango. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, à terme, l'idée, c'est que la population et que le pays puissent euh, utiliser, se servent davantage de la crypto-monnaie Sango. Donc, c'est vraiment une crypto-monnaie étatique, on pourrait dire euh, CBDC. Euh, donc, la crypto-monnaie étatique nationale euh, du pays. Et par exemple, les citoyens de la Centrafrique pourront et devront payer leurs impôts en crypto-monnaie Sango. Pour le moment, donc, les trois monnaies seront acceptées, peut-être ce sera toujours le cas. Toujours est-il que le but ultime, c'est bien sûr un usage euh, bah bien sûr prédominant de la crypto-Sango. Donc voilà un peu l'idée. L'idée d'investir dans crypto, c'est d'investir dans la future monnaie de la Centrafrique. Maintenant, chapitre 2, il est temps de voir les avantages. Alors, le, la crypto-monnaie Sango, elle, elle, bien sûr, pour que ce soit intéressant pour les investisseurs, parce que le but, bien sûr, c'est d'attirer des investisseurs étrangers, et même des investisseurs du pays, bien évidemment, c'est d'offrir des récompenses ou des incitations. Alors, pour ce qui est des avantages, euh, il y a trois grands avantages qui seront donnés aux investisseurs de, de la crypto-Sango. Mais il faut savoir que, selon les avantages, enfin les services qu'on pourra avoir, il faudra avoir une certaine somme de Sango, donc en, en dollars qu'il faudra verrouiller pendant une certaine pendant, pendant un certain temps donc euh, très clairement là, là il faut vraiment que je le dise et que je le répète c'est pas du tout un investissement euh, rapide court terme c'est à dire que là c'est un investissement typiquement euh, alors bien sûr vous pouvez euh, gagner de l'argent parce que la projet pourrait faire un x4 je vais vous expliquer pourquoi mais euh, surtout si vous voulez bénéficier des avantages alors là c'est vraiment du long terme ça peut aller de 3 à 10 ans je vous explique ça euh, rapidement le premier avantage ce serait d'avoir par exemple l'irrémentation alors, pour avoir l'irrésidence, il faudrait bloquer l'équivalent de 6 000 dollars euh, en Sango et pendant 3 ans. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils seraient complètement bloqués et vous pourrez les retirer après les 3 ans. Mais c'est comme ça aussi que vous pourrez prétendre à l'irrésidence. Alors, le service des résidences, c'est quoi C'est la possibilité, par exemple, de, de créer une entreprise et de la domicilier ou même de, de vivre là-bas, euh, de la, la domicilier en Centrafrique. Alors, il faut savoir aussi, comme toutes les Bitcoin City, euh, la Centrafrique et crypto City prévoient en fait des allègements des impôts pour les entreprises qui veulent créer sur le territoire, bien naturellement. Donc ça va devenir, dans l'idée, un paradis fiscal pour les entreprises crypto, ce qui est un peu euh, la marche logique à suivre quand on veut attirer des entrepreneurs. Donc les résidences, c'est un premier avantage. L'autre avantage qui serait donné, c'est celui de la citoyenneté, centrafricaine alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des, des plusieurs passeports ce serait peut-être l'occasion idéale et euh, là en l'occurrence il faudrait quand même débourser 60 000 euh, dollars en sango et il faudrait les verrouiller pendant cinq ans d'ailleurs je sais aussi que pour le salvador c'est à peu près euh, similaire et enfin la troisième euh, le 13e service qui peut être très intéressant moi la ligne qui pourrait m'intéresser ce serait là on connaît pas la somme de sango qu'il faudrait euh, mettre euh, qu'il faudrait avoir mais euh, je pense évidemment ça Très conséquent parce que là c'est euh, la possibilité d'acheter un terrain en république centrafricaine dans les crypto cities et là il faudrait euh, garder en fait les sango Coin pendant plus de 10 ans donc vraiment là on est dans un investissement très très long terme il faut savoir que ces services-là, ils ne sont pas destinés à tous les investisseurs euh, Sango. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, dans l'absolu, je ne suis pas pour l'instant intéressée. Même si les résidences, si potentiellement je voudrais monter une entreprise plus tard ou quoi, ça pourrait m'intéresser. Mais moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est simplement d'investir dans la crypto Sango, parce que j'y crois, je veux soutenir le projet. Et en l'occurrence, la vente de tokens qui va commencer euh, donc le 25 juillet, le prix du token sera à 0,10 dollars. Et il euh, faut savoir qu'il y aura 210 millions de crypto-sango et pas un de plus. On est dans une monnaie, euh, donc pour le coup, d'éflationniste qui reproduit un peu euh, les 21 millions en plus du bitcoin. Mais euh, le prix prochain des cycles, parce qu'il y aura 12 cycles, euh, ça va durer donc à peu près un an, le prix prochain sera de 0,15 euh, dollars. Donc là, je sais pas encore, euh, parce que j'ai beau eu fouiller le projet, je sais pas si on pourra les revendre à ce moment-là. En tous les cas, le prix de listing qui est affiché sera de 0,45. C'est-à-dire que le prix de listing ce sera sur les plateformes d'échange donc éventuellement et mathématiquement si on investit dans, lors de la première vente genesis du token euh, Sango le prix 0,10 et si on le revend euh, lorsqu'il sera listé à 0,45 vous voyez bien qu'on fait un x4 relativement facilement donc déjà d'emblée c'est ça qui pourrait nous donner envie mais mais il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait pas si euh, le projet va en effet euh, gagner en popularité ou si même elle va, elle va être accepté etc c'est à dire que là on a envie de faire un x4 en gros vous mettrez 1000 et vous gagnerez 4000 euros euh, l'équivalent. Mais on sait pas on n'a on, on vraiment pas dû, C'est la première fois qu'on voit une telle chose et donc on n'a pas encore de vue sur la demande qu'il y aura du, du, de la crypto sango Or, c'est la demande qui pourrait euh, affecter hein, dans la loi de l'offre et de la demande son prix. Alors moi, si j'investis dans ce projet-là, déjà d'une part parce que je, je, je peux me permettre, parce que je soutiens le projet également et parce que je crois fondamentalement que ça va marcher. On parle d'un pays quand même qui a d'énormes ressources naturelles. Alors, il a des mines de diamants, il a de l'uranium, il a surtout des mines d'or. Et d'ailleurs, il a même des ressources comme les pétrole qui ne sont pas encore exploitées. Et euh, vous n'en faites pas, là, je vais faire une transition. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quand même, faites attention, n'investissez pas comme ça, en vous disant, oh, ça va prendre forcément... Enfin, faites vos propres recherches comme d'habitude. Moi, je fais juste de l'information là. Creusez un peu plus et puis euh, investissez que si vous pouvez vous permettre de le perdre. Alors quand tout à l'heure je vous disais que le pays a d'énormes ressources, ça c'est un fait. On parle d'un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles, mais on parle aussi d'un pays qui est l'un des plus instables politiquement, c'est-à-dire que la Centrafrique, ça fait depuis 2004 qu'elle a des conflits internes, euh, des, des conflits internes qui ravagent, si vous voulez, la population et qui empêchent en fait le pays de se développer correctement. Alors ici, je ne vais pas faire un exposé des guerres internes qui frappent le pays et qui le coincent dans la pauvreté euh, de toute manière c'est la pauvreté aussi qui engendre euh, ce, ce type de conflit même si c'est beaucoup plus complexe que ça en centrafrique et puis il y, a des, il y a des relents bien plus anciens mais en tous les cas on sait très bien tous on le sait tous que euh, la pauvreté maintient ce statu quo là et donc l'idée de donc quand on investit dans la crypto sango et pourquoi elle le fait aussi l'idée aussi c'est d'attirer des capitaux étrangers parce qu'elle le fait pas par défaut je veux dire un hein, les, les investissements privés ne n'investissent pas dans des pays où il y a des guerres ça, c'est peut-être l'antithèse, en fait, d'un investissement prospère. Et comme le pays souffre de guerres depuis longtemps, des, des, des crises politiques et militaires tellement durables, tellement ancrées dans le pays, que forcément, ça attire pas des investisseurs. Et pourtant, en effet, le pays jouit de ressources. Et donc, ce qui est intéressant, là, avec la crypto-sango, c'est de dire aussi, c'est de montrer, et ça a été le coup de maître de, de, de, de la présidence et du gouvernement, de dire peut-être on va faire table rase du passé, puisqu'on n'arrive pas à sortir de cette situation-là, on va prendre le projet Sango pour enfin peut-être sortir. Alors, je dis pas que la crypto-monnaie et la blockchain, c'est un panacée, euh, c'est la panacée du monde, ça va aider tous les pays, mais peut-être qu'en effet, peut-être que ça va les aider, justement, à sortir de ce marasme-là, à tourner le, le, la, la, la population et la offrir, en fait, ne serait-ce que de l'espoir, et aussi à donner un signal d'alerte euh, positif aux investisseurs qui voudraient euh, investir, parce que ce serait beaucoup plus simple d'investir, si vous voulez, avec Sango. Là, je me suis inscrite sur le wallet, et vous voyez, il y aura aussi des, des bonds, en fait, pour la tokenisation des, des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on pourra participer euh, directement comme ça sur le site. Tout est enregistré sur la blockchain. Il n'y aurait pas tous ces problèmes-là euh, vous savez dans les ressources minières dans les exploitations c'est très dangereux en général c'est pas n'importe qui, il y a beaucoup de problèmes internes et des problèmes de backshish c'est souvent opaque, on n'a pas accès au, on n'est pas au courant des financements, or là ça serait complètement différent, tout le monde ce serait plus accessible, tout le monde pourrait euh, financer, participer, même la réception des dividendes par exemple, elle serait versée sur le wallet donc voilà, ça, ça simplifierait le tout et euh, c'était la partie des avantages, mais euh, j'ai quand même mis les avantages parce que bah, globalement ça peut être que c'est une porte folle de sortie de secours de la Centrafrique. Donc voilà, je vais finir cette partie-là. Je ne voulais pas rentrer dans les considérations politiques. C'est volontaire, il faut le savoir. Parce que je pense que ce que fait le gouvernement là, c'est vraiment comme ce que je vous disais, en disant « bon bah allez, on sort, on avance, on va vers le, le futur et on euh, ne va pas ressasser le passé ». Alors, je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes sur le, la crypto-sango, mais bien sûr, il y a d'autres choses à savoir. Alors, n'hésitez pas à lire l'article qui va avec sur le blog euh, sur le blog Zone Bitcoin, mais aussi les autres sources sur les autres journaux, même si, euh, globalement, je trouve qu'il n'y a pas une grosse visibilité. Et peut-être qu'avec le lancement du token, il y en aura de plus en plus. Enfin, c'est ce que j'espère. Donc, si vous êtes toujours intéressé pour investir et que vous êtes conscient des risques et euh, des avantages, euh, bah, écoutez, on peut passer à la partie euh, suivante, au chapitre concret. Comment on fait pour investir concrètement quoi. Alors, c'est le chapitre euh, concret. Alors, il faut savoir que la vente, la, la vente initiale de Crypto Sango démarre le 25 juillet. Je pas exactement l'heure, mais euh, en tous les cas, ce sera le 25 juillet. Il y aura 210 millions de crypto euh, disponibles, pas un de plus. Et la première vente va durer euh, un mois. Il faut savoir qu'il y aura 12 cycles, comme j'ai pu le dire. Ça va durer exactement un an, si vous voulez, en termes de financement. Et à chaque fois dans les cycles, il y aura euh, peut-être des augmentations de prix. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, le token, le, la crypto-sango coûtera un peu plus cher. Donc, ça, c'est pour les grandes lignes. Après, concrètement, il euh, faut savoir que le ticket d'entrée, c'est l'investissement minimum et de l'équivalent de 500 dollars euh, qu'il faut payer en crypto-monnaie. Alors, on peut payer en plusieurs crypto-monnaies, en stablecoin, en bitcoin, euh, en stablecoin, donc euh, du DAI, de l'USDC, de l'USDT, et, euh, et on peut payer aussi en Ether. Donc, comment ça se passe Il faut aller sur le site. Vous pouvez le faire aussi sur votre mobile. Je pense que c'est mieux de le faire sur le mobile, même s'il n'y a pas encore d'application Sango, ce qui va pas tarder euh, normalement parce que ça sert aussi de wallet. Donc vous allez sur le site sango.org, je vous ai mis les liens sous cette vidéo là et la première étape euh, naturellement c'est toujours de faire le KYC. -si. Alors euh, le KYC -si, vous aurez besoin donc de votre permis, carte d'identité, euh, voilà, ou passeport et puis vous aurez euh, et puis ensuite il faudra prendre la photo de votre visage. Alors moi le KYC -si, ça s'est fait, alors je sais pas pourquoi, ça s'est fait en 10 minutes, j'ai été validé très rapidement, euh, ce qui est plutôt génial, je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais il faut absolument que KYC soit fait, donc je vous encourage à le faire pour pouvoir déposer des cryptos. Vous pouvez déposer des cryptos et vous pouvez même en fait euh, acheter des crypto-monnaies directement avec vos cartes Visa, Mastercard et même par virement bancaire. Donc vraiment, c'est vraiment bien fait, ça facilite vraiment l'investissement dans Sango. Mais il faut pas oublier qu'il faut avoir un minimum, l'investissement minimum est de 500 de l'équivalent de 500 dollars. Donc euh, mettez un peu plus, je sais pas, 10 dollars de plus ou quoi, au cas où pour les frais, etc. Mais voilà, en tout cas, l'interface est très simple. Et une fois que, que vous avez mis l'argent, bah, vous êtes au même stade que moi. Là, il faut attendre le 25 juillet pour participer à la première vente. Et euh, je pense que ce sera très simple, c'est-à-dire qu'il euh, y aura juste un bouton acheter sans go avec euh, nos soldes. quoi. Alors voilà, vous voyez que techniquement, et ça a été et heureusement que c'est comme ça, ça c'est très facile d'investir. Je pense que n'importe quel novice en fait en crypto monnaie pourrait investir. Et c'est très très bien fait. Heureusement que ça a été fait comme ça, avec un dashboard relativement simple à comprendre. Enfin, on ne s'égare pas, c'est très très bien fait. Maintenant, on va passer à la conclusion rapidement. Alors, je sais que la vidéo était longue, je pense avoir dit l'essentiel. En tous les cas, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous, pr... je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas un investissement euh, facile euh, dans le sens où, il y a... vous avez bien vu, qu'on parle d'un pays un peu plus complexe, etc., et que c'est un projet... Totalement novateur, on n'a jamais encore vu ça. Ça peut être très intéressant sur le long terme. Et euh, moi, ce que je voulais faire avec cette vidéo-là, alors c'est vrai que je vous le demande euh, jamais, je, je vous demande jamais de partager mes vidéos quand ça sert mon propre intérêt. Par contre, quand c'est comme ça, quand euh, ça a une dimension qui me dépasse et qui nous dépasse tous, qui, qui, qui peut aider un peuple ou un continent, euh, n'hésitez pas à partager peut-être cette vidéo ou le, carrément le projet Sango, c'est encore mieux, et euh, ou les articles qui sont liés. Je pense que plus, je, je, en fait, je pense très sincèrement, alors je suis personne pour donner mon avis, mais voilà bon bref, euh, au moins un avis d'une un, investisseuse comme ça euh, privée, euh, il faut que le projet soit connu, il faut que, que d'autres pays entendent parler de ça, il faut que même il faut qu'on sache que c'est possible qu'on peut faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup, beaucoup plus intéressantes que de simplement crypto-monnaies, investissement spéculatif, euh, euh, faire du trading, il y a mieux, beaucoup mieux et voilà, et on attend ce type d'initiative là qu'elle s'étende, euh, on va voir avec la Centrafrique ce que ça va donner en tout cas, c'est simplement génial, super. Pour finir, j'ai simplement envie de tirer mon chapeau au gouvernement qui, qui... Enfin, je ne m'adresse pas à eux directement, mais je veux dire, je salue l'initiative d'avoir d'avoir voulu et de l'avoir euh, voulu faire ça et de l'avoir fait surtout, euh, je sais que c'est pas du tout évident dans, dans, vu les circonstances du pays puis vu l'infrastructure les manques euh, financiers etc, c'est énorme c'est un coup de génie et bravo pour la Centrafrique de l'avoir fait, d'avoir osé le faire aux grandes dames en plus des économistes classiques qui, moi je vois bien, je lis les articles etc, qui sont pas qui sont réfractaires au bitcoin et au, pas tous, hein, euh, mais qui, qui pousse pas en fait les pays à l'utiliser. Donc là, c'est vraiment un pied de nez en fait énorme. Bravo, euh, bravo, félicitations. Espérons que ça, ça marche. Donc voilà, j'arrête là mon speech. Prenez soin de vous comme toujours. Dites-moi si vous allez investir ou pas. Et euh, je ferai d'autres vidéos peut-être euh, sur la suite. Euh, voilà. Passez, un... Passez une bonne journée tout simplement. À très vite et merci de regarder encore ces vidéos. Ciao.